j'ai 18 ans et j'ai étudié pendant un peu moins d'un semestre le droit à l'université de Rennes en France. Mais comme le droit ça me plaisait plus, j'ai décidé de choisir le programme Césure C'est un programme qui vous permet de choisir un autre domaine d'études que celui dont vous avez initialement dans une université partenaire. décidé d'aller dans l'université de Pech en Hongrie pour y apprendre la littérature. C'est vraiment une expérience très enrichissante parce qu'elle permet de découvrir un nouveau pays et donc une nouvelle culture, de s'améliorer en anglais et ainsi de découvrir également un autre domaine d'études et donc de pouvoir améliorer son orientation. Comme il y a une bourse, elle permet de financer l'intégralité de la mobilité. Et donc c'est vraiment un très bon programme pour tous les étudiants qui veulent se réorienter, donc je le conseille vraiment.